Salut les amis de Deschiffres et des Infos, que le grand Dieu vous bénisse. Belle opportunité, offre d'emploi. Ces entreprises proposent des emplois à distance, avec de bons salaires. Le terme travail sur Internet est très populaire ces derniers temps, en particulier après la propagation du coronavirus, et avant cela, mais il est devenu une nécessité nécessaire dans la plupart des entreprises, et la plupart des candidats pour travailler sur Internet, conseille à tout le monde de travailler sur Internet en raison de son brillant avenir, et si vous avez l'intention de le faire dans cette vidéo, je vais vous présenter un groupe de grandes entreprises qui fournissent des emplois pour le travail à distance. Premièrement, PagerDuty. Cette entreprise géante est située en Californie, plus précisément dans la ville de San Francisco, aux États-Unis, et son domaine de travail est principalement dans le développement et la fabrication de logiciels et d'applications et travaille également dans le domaine du cloud computing, responsable commercial et commercial en travaillant à domicile. Deuxièmement, Rosetta Stone Company. Cette entreprise est bien connue et a une application très populaire sur les téléphones et porte le même nom, et cette entreprise est située dans l'état de Virginie en Amérique, et le domaine privé de cette entreprise, comme tout le monde le sait, est tout sur l'apprentissage des langues et certainement les emplois disponibles ont à voir avec eux et ils sont enseignants de l'une de ces trois langues anglais, français et allemand. Vous avez également besoin d'un responsable marketing. Troisième, Colibra. Cette dernière est située dans l'État de New York aux États-Unis et le domaine d'activité de cette grande entreprise est les services liés aux solutions logicielles et aux réseaux et donc cette entreprise aura besoin de programmeurs, notamment en langage Java ainsi que d'un analyste des ventes à distance et ingénieur de solutions. Quatrième, la société Zapier. Cette entreprise est également située aux États-Unis d'Amérique, en particulier à San Francisco, et sa spécialisation est également dans le domaine du développement de logiciels et a besoin de nombreux emplois en ligne, y compris le concepteur 1 ou dans ce qui est connu comme le concepteur d'interface utilisateur et a également besoin d'un ingénieur de sécurité d'application et de nombreuses autres fonctions. 5 Cinquième, Notaris Company. L'une des nouvelles entreprises qui ont besoin d'un emploi externe et est située dans l'état du Massachusetts dans la ville de Boston aux États-Unis et son domaine de travail est très merveilleuse, à savoir la documentation des certificats en ligne et cette entreprise a besoin d'un ingénieur qualité, ingénieur solution, directeur des ventes et directeur marketing. Enfin, ces entreprises payent, de bons salaires et fiables mais vous devez être sérieux avec vos connaissances et si vous avez envie de travailler avec l'une de ces entreprises alors allez sur leur site officiel et contactez avec elle et pour référence, il existe de nombreux autres emplois disponibles dans cette entreprise, il suffit de les écrire et de leur dire vos capacités. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.